Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Draw. Lors du redimensionnement d'un format de page, LibreOffice offre deux possibilités de traitement des objets déjà dessinés. Les adapter au nouveau format ou préserver leur taille et position, ceci étant le mécanisme par défaut. Si nous réduisons la page au format A5, les objets n'ont pas été modifiés. Si on le désire, il faut cocher la case « Adapter l'objet au format de papier ». Bien entendu, l'adaptation peut générer des transformations, par exemple si on passe du paysage au portrait en adaptant les objets. Le carré est maintenant bien entendu devenu un rectangle.